Donc, euh, euh, bienvenue à tous et toutes. Il y a des personnes qui continuent d'arriver. Euh, je suis Laura Ritchie, chargée de communication chez Dalibo. Euh, J'introduis aujourd'hui notre tout premier numéro euh, des Dalibo Direct. Donc, euh, je vais vous en parler dans deux secondes. Euh, alors déjà, qui sommes-nous Peut-être que certains d'entre vous euh, ne nous connaissent pas encore. Euh, nous sommes Dalibo, une PME spécialisée euh, dans euh, le logiciel open source PostgreSQL, euh, et euh, nous sommes nés en 2005 et nous sommes une scop depuis 2012. Et, en fait, euh, nous avons imaginé ces, nouvelles, euh, ces nouveaux rendez-vous, en fait, euh, exclusivement en ligne, les Dalibos directs. Euh, leur objectif est de, de partager, en fait, les connaissances. Donc, ce sera euh, des connaissances euh, qui concernent le développement, l'administration de bases de données, donc euh, autour de PostgreSQL, bien sûr, mais aussi, euh, pourquoi pas, des pratiques métiers. On a imaginé, par exemple, de parler aussi des, des pratiques euh, coopératives, donc, euh, vous pourrez euh, piocher évidemment les rendez-vous qui vous intéressent hein, selon les sujets. On va communiquer un peu plus euh, là-dessus, euh, donc euh, avant, avant la rentrée. On publiera un programme à ce moment-là. On va essayer de proposer un rendez-vous par mois, mais euh, c'est vrai que à l'heure qu'il est, je ne peux pas vous assurer que ce sera fait. En tout cas, pour 2021, ce sera un rendez-vous par mois. On verra par la suite. Comment ça va se dérouler Donc, euh, en tout, ça va durer environ 40 minutes. 20 minutes euh, de présentation. 20, les 20 minutes suivantes seront pour les questions et les réponses. Donc, on aura un autre collègue qui, qui, qui modérera du coup ces questions. Euh, comme je vous l'ai dit, ça va être, euh, ça sera enregistré et euh, pour, pour le moment, on a choisi de, de couper les micros et les webcams. On ne savait pas trop comment ça allait se passer, c'est un petit peu un test. C'est pour ça que voilà, les paramètres sont comme ça aujourd'hui. Et vous pouvez poser vos questions euh, dès à présent en fait, sur, euh, sur la discussion publique. N'hésitez hein. pas euh, d'intervenir, les questions seront posées à la fin. Voilà, donc tout de suite, ça, je vais laisser la place euh, et le micro à Pierre qui est développeur et qui est donc le créateur de PF2, un logiciel que vous connaissez peut-être déjà. Et euh, Christophe qui est DBA consultant et qui donc utilise euh, l'outil et euh, il, il peut donner du coup un retour et, et, son, avis, euh, et son avis dessus. C'est pour ça qu'il le présente tous les deux. On va quand même faire un sondage là tout de suite euh, voilà, avez-vous déjà entendu parler de PF2, déjà, ou d'Explain Donc, il faut créer le sondage. Je le fais dès à présent. Voilà, est-ce que vous avez entendu parler de PF2 ou d'Explain Allez, je publie. Donc, la majorité des gens, euh, voilà, vous, vous, connaissez, euh, vous connaissez PF2 ou Explain, en tout cas. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, c'est vrai que c'était un sujet un peu pointu et... Voilà, le second sondage. Alors, le second sondage, à quelle fréquence utilisez-vous donc .com ou pf2 Donc ça bien sûr, ça s'adresse à ceux qui connaissent l'outil. Donc vous avez la possibilité de dire jamais, une à deux fois par an, plusieurs fois par mois, quasiment tous les jours. Donc voici le sondage A B C ou D voilà, donc on voit que c'est assez partagé. Il y a environ un quart qui, qui ne l'utilise jamais. Euh, un peu moins d'un quart, un cinquième qui l'utilise une à deux fois par an. Peux-tu nous voilà. publier le résultat, s'il te plaît Ah, pardon, excusez-moi <rire> Voilà, oui, c'est plus facile. Donc, merci beaucoup d'avoir, pour, pour votre participation. Et je vais maintenant laisser la place à euh, Pierre et Christophe. Donc, c'est à vous. de passer en présentateur. Moi, je coupe mon micro. C'est le Eh bien, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vois qu'il y a une majorité, en effet, qui connaissent déjà l'outil. Euh, et puis, ben, la plupart d'entre vous qui l'utilisent très peu. Euh, je m'attendais à, voilà, à avoir des gens qui l'utilisent un peu plus. Mais finalement, ce n'est pas plus mal. Comme ça, on va pouvoir euh, montrer ce que peut faire PEP2 et en quoi ça peut vous être utile. On va ben, tout de suite en fait, démarrer sur, euh, sur la présentation. Et Je vais couper ma webcam euh, pendant ce temps-là pour qu'il y ait plus de place pour le, la présentation elle-même. On se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, La présentation aujourd'hui <coughs> concerne PF2 et euh, explain.alibo.com. On va vous montrer avec des exemples concrets qui sont issus en fait, de notre système de, de tickets euh, euh, au, au support chez nous, chez Dalibo, avec des, un certain nombre d'exemples qui sont assez représentatifs de ce, de ce qui peut exister comme plan d'exécution et comment euh, PF2, l'outil lui-même, peut, euh, peut vous aider à, à résoudre les problèmes liés au plan d'exécution. Un petit tour d'abord sur, sur PF2. Qu'est-ce qu que ça veut dire PF2, c'est Postgres Explain Visualizer version 2. Je suis parti d'un outil qui existait déjà, que j'ai repris, que j'ai amélioré. Euh, et qui avait été plus ou moins abandonné, en tout cas le développement avait été abandonné par son, son développeur euh, initial. Voilà, j'ai repris ça et je l'ai remodernisé et j'en ai fait un outil euh, que, que j'ai publié et diffusé. Cet outil permet de mieux comprendre et d'analyser les plans d'exécution. Vous pouvez l'utiliser de plusieurs façons différentes. Étant donné que c'est une, une librairie javascript, vous pouvez l'utiliser soit en mode standalone. J'ai développé la possibilité de Utiliser euh, pev 2 dans votre navigateur sans connexion internet. Euh, vous téléchargez l'archive qui se trouve sur, sur euh, GitHub. Vous, le, vous, vous faites une extraction de cette archive, vous, la mettez, vous mettez le fichier index.html qui se trouve là-dedans dans votre onglet, dans un onglet de votre navigateur, et vous pouvez l'utiliser localement. Vous pouvez également euh, utiliser pev 2 dans un autre outil, si vous avez une application web qui fait déjà de la supervision, euh, vous pouvez l'intégrer dans cette application web. Euh, pour l'instant, je n'ai aucun exemple de, de cette utilisation, mais c'est prévu. Donc, n'hésitez pas à aller voir le code hein, pour savoir comment c'est possible de le faire. Et enfin, on a mis en place chez Dalibo un service euh, qui vous permet d'utiliser l'outil via euh, voilà, explain.dalibo.com. Alors, un petit, un petit aperçu rapide pour commencer. Je vais vous présenter euh, tout simplement à quoi ressemble m'exprime.naliveau.com et ce que vous pouvez en faire. Euh, ici, vous pouvez mettre un titre à votre plan si vous le souhaitez, euh, Saisir votre copier-coller votre, votre plan ici d'exécution. Vous pouvez également déplacer euh, déposer des, des fichiers. Euh, il va être capable de les, de les extraire. Et puis enfin si vous l'avez à disposition, la requête qui vous a permis d'exécuter de, ce plan, elle pourra apparaître ensuite euh, dans l'interface. Donc là, je vais prendre un plan d'exemple. Voilà, c'est un plan, euh, voilà, est un plan euh, qui, était, qui est issu d'une requête, la requête correspondante. Et euh, si je soumets ça, donc ce qu'il faut savoir ici, c'est quand on clique sur le bouton « Submit », tout reste local, il euh, n'y a rien qui est envoyé euh, sur le serveur, il n'y a rien qui est stocké en base de données. On voit le, le plan d'exécution qui s'est affiché euh, sous une forme arborescente. On voit ici un diagramme qui permet de voir un certain nombre de, de propriétés facilement d'un seul, euh, seul coup d'œil. Ici, on a le temps passé dans chaque nœud. On peut afficher le détail, le détail des nœuds. Ici, on voit qu'on a de, de la parallélisation. On peut aller voir le détail des workers. Alors, ici, il manque des détails parce que la requête n'a pas été exécutée avec le mode verbose. donc Il manque certaines informations. Mais on sait qu'on a quatre, quatre processus en parallèle qui ont, été, euh, qui ont été déclenchés. On peut, si on souhaite, changer le mode d'affichage, si on préfère le mode plus classique qu'on a l'habitude de voir, euh, avec une arborescence cette fois-ci plus à plat, etc., etc. Alors, je vous invite à aller tester l'outil, à tester les plans d'exécution qui sont disponibles ici sous forme d'exemples. Il y en a un certain nombre. Il euh, y en a un qui est très gros, par exemple, pour pouvoir voir ce que ça donne. Donc là, on a, on a un plan d'exécution qui est bien plus complexe. Voilà, n'hésitez pas à aller tester tout ça, euh, tester les différentes choses. Et je vous propose de passer directement dans le vif du sujet avec un premier exemple, qui est un exemple très basique, euh, qui, voilà, qui correspond à un cas concret. On a une table avec beaucoup de données et un champ « Organization ID » sur lequel on fait une requête. Voilà, on veut récupérer le, le produit qui correspond à une certaine, une certaine société. On a le plan d'exécution ici qui s'affiche. On peut l'afficher en, en mode texte ou en mode JSON. Et puis, on choisit de, de l'envoyer dans explain.alibo.com et on regarde ce que ça donne. Donc là, c'est très simple, c'est très basique. On a un seul, un seul nœud qui est un Sequential Sequent-Shot Scan ». Voilà, on peut avoir l'information ici de ce que ça veut dire réellement un sequential scan. Et puis on a des informations qui apparaissent en plus que l'outil PF2 a calculé. Par exemple, le temps d'exécution du nœud. Alors, euh, il est, euh, en format texte, il est un petit peu brut, mais, euh, mais voilà, on peut l'extraire et on peut surtout extraire le temps passé spécifiquement par ce nœud. Donc ici, l'arborescence est très simple, mais quand on a une arborescence un peu plus complexe, ce n'est pas forcément des choses qui sont faciles à, à comprendre, à lire à partir du plan original. Ici, il y a un truc qui est notable, c'est que le nombre de lignes qui ont été euh, supprimées par le filtre, donc le « where euh, », where, etc., eh bien, on a 99% des lignes qui ont été supprimées. Ça veut potentiellement dire que la table complète a été lue, tout ça pour nous retourner une seule ligne. Il a lu 100 000 lignes pour en enlever, en enlever 99 999. Donc là, il y a un problème. Et là, ici, c'est ce, ce que nous indique le petit, le petit, le petit euh, zut, euh, entonnoir ici. Donc, ce qu'on peut faire sur cet exemple-là qui est simple, on peut aller ajouter un index, on crée l'index, on réexécute le plan, on a un nouveau plan, et là, ça se passe beaucoup mieux. Si je prends la, la requête initiale, euh, ça prenait 8 millisecondes, avec le nouveau plan, on compare. Là, on a des données bien plus correctes et on a euh, moins d'une milliseconde pour exécuter le plan en question. Ça, c'était un exemple très basique qui montre comment on peut créer un... Comment pf 2 peut nous indiquer euh, qu'il manque potentiellement un index. L'exemple 2 est un petit peu plus complexe même sacrément plus complexe. Ici, on a un plan d'exécution que j'ai même tronqué, qui est bien plus gros que ça. Donc là, qui est un exemple qui nous a été fourni par un client. Un client nous a demandé un jour, bah, j'ai un problème avec, ce... avec une requête. On lui demande le plan d'exécution, et là, on voit qu'on a un plan d'exécution qui est bien plus gros, avec beaucoup plus de nœuds, et on cherche à comprendre où sont les problèmes. Donc là, je vais... Je vais donner un peu plus de marge à, à la partie gauche. Et là, on voit dans le diagramme ben, qu'on a un plan, en part, un, un nœud, pardon, en particulier, qui prend beaucoup de temps. Notre euh, exécution totale, notre temps, temps d'exécution est de 14 secondes. Et on a un nœud qui lui-même prend 12 secondes. Donc, ça, ça représente beaucoup. On peut aller voir le détail du nœud en question, mais on a déjà une information, c'est que c'est un function scan. Et ici, c'est un, un nœud de base, on va dire, euh, qui exécute une fonction. On a le nom de la fonction. Donc ici, c'est obfusqué, ça ne veut pas dire grand-chose euh, parce qu'on ne voulait pas montrer les données du client. Euh, la fonction s'appelle euh, FileZulu. Et bah, ici, clairement, dans ce, dans ce cas, il faut aller voir ce que fait la requête, pardon, la fonction, et comprendre pourquoi euh, les performances de cette fonction-là sont, sont mauvaises. Peut-être qu'il n'y a rien à faire, elle est, elle est potentiellement de toute façon lourde et pas performante, et on ne peut rien y faire, mais peut-être il y a des choses à faire. Et en tout cas, c'est dans cette fonction-là qu'il faut aller euh, faire des, des, des modifications si nécessaire pour pouvoir améliorer la, la requête en elle-même. Ce qu'on qu peut voir aussi euh, dans l'onglet buffers, c'est que la fonction est allée lire euh, dans, les, dans, les, dans les blocs partagés 44 gigas. Euh, et donc ça, c'est potentiellement, potentiellement beaucoup et ça peut donner des informations. Donc cette information, vous pouvez la retrouver ici dans le diagramme avec l'onglet buffers, avec le détail, ou bien ici dans l'onglet euh, IO buffers, et vous avez le détail avec ce que ça représente en nombre de, de gigas. Je pense qu'on a fait le tour pour ce plan d'exécution. Voilà, c'est le, le, le code de la fonction elle-même qu'il faut potentiellement aller revoir. Pour l'exemple 3, je vais laisser la parole à Christophe, qui va vous détailler ça. Un nouveau plan que je vais afficher ici. Et on va aller voir ensemble euh, quoi, ce que PF2 peut nous donner comme information. Christophe, je te laisse la parole. Merci et bonjour à tous. Euh, donc ce plan est moins, moins énorme que le précédent. Euh, de la même manière que sur le, le plan précédent, on voit de, tout de suite dans la, à gauche quel est le, le, le nœud qui représente l'essentiel du temps. Effectivement, c'est le nœud 11, l'index scan euh, qui prend 11 secondes sur les 12, 13, même 12 du plan. Euh, donc il apparaît en bas. Euh, avant de regarder... En détail, je regarde toujours moi l'onglet Buffers, comme l'a fait déjà dans l'autre plan. Et là, on s'aperçoit que ce plan, en fait, un index de est censé quelque chose d'être performant parce qu'il va lire juste un index et même pas la table. Or, on voit qu'il qu lit euh, plus de 5 gigas en, en RAM, dans le je progresse Postgres. Il va lire 4 gigas potentiellement sur le disque. Donc, il est vraiment très consommateur en I.O. et aussi en CPU. Quand je vais en détail dans le nœud, on le déplie. On voit... Deux choses, donc c'est le plus long. Les statistiques, la ligne rose, les statistiques sont complètement fausses. Il y a un facteur 250. On a 2 millions de lignes, on attendait 8000. Et sur ces 2 millions de lignes, la ligne suivante, heapfetchers, indique que 1 million ont été récupérés dans la table. Donc un index Only scan censé se baser uniquement sur un index, va en fait, pour la moitié de ces lignes, lire directement dans la table. Pourquoi scan Alors, après, c'est la culture de Comment fonctionne PostgreSQL qui, qui doit se, euh, qui doit aider? Euh, pourquoi est-ce qu'un only scan va quand même lire dans la table? Il faut savoir que c'est le vacuum n'est pas passé assez récemment. Et le, donc, ça explique à la fois les deux. Voilà, donc l'infobule même vous le, le, le suggère. PF2 permet quelques petits conseils de ce genre. Euh, <coughs> il manque donc un vacuum, un vacuum analyze même, vu que les statistiques ne sont pas vraiment à jour. Et, en fait, donc, c'était le conseil donné au client. Passer un vacuum, on a vérifié qu'effectivement, il était en retard, qu'il n'avait pas passé depuis longtemps pour euh, diverses raisons. Passer un vacuum analyse sur la base, ou au moins sur la table, et ça ira sans doute beaucoup mieux. Et effectivement, euh, c le, ça a été la, la solution qui a permis au client de résoudre son problème. Après, le schéma, est pour ceux qui connaissent, c'est du Alfresco. Euh, on, on contrôle les problèmes de performance avec Alfresco, parce que les, les statistiques sont difficiles à avoir. Et c'est ce précise. Euh, voilà, donc c'était l'essentiel à savoir sur ce nœud. On a repéré tout de suite qu'il y avait un index oniscan totalement contre-performant. Alors malheureusement, on ne peut pas vous montrer le plan d'exécution une fois le vacuum analyze fait parce que le client en question ne nous a pas fourni le nouveau plan. C'est dommage, c'est souvent le cas. Donc on n'a malheureusement pas la possibilité de vous le montrer. Exemple 4. Alors cette, ce, ce plan d'exécution. Est une requête qui a duré, correspond à une requête qui a duré en effectivement 1h37. Euh, C'est voilà, un, un plan aussi euh, assez complexe. Et voilà, on voit bien 1h37 au total. Et on a, euh, pareil, un hein, nœud qui en particulier prend, prend du temps. Je te redonne la parole encore euh... Donc ce nœud, évidemment, on va sauter dessus, donc comme, comme euh, tout à l'heure, l'onglet temps, enfin l'onglet temps nous donne le, le temps d'exécution. et ici dans Buffers, on voit qu'effectivement, il est très consommateur en accès euh, uniquement en RAM, il a quand même lu 6 Tera dans le cache de Postgres, de manière répétée. Pour voir le détail du nœud, donc, donc on voilà, voilà, voilà, voilà. c'est un des intérêts, de, un des intérêts de PF2, c'est tout de suite plus réaliste de voir un nombre de Teraoctets lu, lu en RAM, oui, le que... défi quiconque de lire le 851 euh, 262 000 et de dire que c'est euh, 6 terra. Oui, 6 terra, <rire> effectivement. 6 terra lui, en RAM. Alors, pas d'un coup, là, le, le serveur n'a pas 6 terra de cache pour Postgres. Euh, en fait, donc, quand on lit un peu le détail, on regarde que le nombre de lignes de 170 millions est dire, raisonnable et était correctement estimé. Il y a deux choses qui frappent. La première, c'est, comme on a déjà vu dans un des premiers plans, le nombre de lignes supprimées par le filtre de 89%, donc là, ça, comme dans le premier plan, ça hurle, il man doit manquer un index, ou le crit ou index n'est pas utilisable, s'il y en a un. Et aussi, alors c'est pas encore mis assez en évidence dans cette version de, pe de PEV, le nombre de boucles à la fin, les 170 millions de lignes récupérées l'ont été une à une. Ça veut dire qu'en fait, il y a eu 170 millions de sex scans. Et c'est le c'est ce qui explique que, même si la table était pas bien grosse, il y a quand même eu un énorme, euh, un énorme travail en CPU euh, pour récupérer le contenu 170 millions de fois. Si on regarde voilà. le, le critère dans MISC, oui. on s'aperçoit que c'est un critère assez simple. Donc là, effectivement, euh, ça donne envie d'aller chercher le modèle et de regarder s'il y a un index et pourquoi, s'il y, y en a un, pourquoi est-ce qu'il n'est pas utilisé. Et dans le cas présent, ce n'était pas le problème là, j'ai montré aussi le plan pour montrer à peu près quoi il ressemble ouais. euh, globalement. Euh, on a bien les sites qui sont lus, on a envie de mettre un index, et en fait, ce n'était pas ça. Après recherche euh, plus fine de nos consultants, euh, il s'est avéré que le, le planificateur dans Postgres n'est pas peut-être allé assez loin euh, dans les plans possibles, euh, dans les plans d'exécution possibles. Et il s'avère qu'en poussant la limite, euh, le collapse, les, les paramètres collapse-limite qui sont dans les, les paramètres de configuration de Postgres, eh bien, euh, on a dit à Postgres d'aller chercher plus loin et d'aller tester d'autres plans d'exécution. Et il s'avère que c'était la bonne solution. Puisque euh, avec un autre plan d'exécution qu'il n'avait pas du tout euh, proposé initialement, on s'est aperçu que, certes, la planification elle-même prenait plus de temps, mais pour un résultat, bien bien meilleur donc on tombe de 1h37 à environ 1 seconde pour la même requête simplement en lui disant teste d'autres pla plans d'exécution peut-être qu'il y en a de meilleurs donc c'était assez, assez représentatif ici de l'intérêt de changer ce paramètre passons au plan au, au, à l'exemple 5 celui-ci Christophe oui alors, cet exemple était une requête répétée de manière assez fréquente, elle dure que deux secondes, mais le client l'utilisait très souvent sur son serveur et il s'étonnait que la consommation CPU était énorme. Euh, donc, comme euh, comme dans les, les cas précédents, il y a un nœud qui se détache. Donc, ça, Pour moi, c'est un des premiers, premiers intérêts de PF2, où on voit tout de suite le problème principal, Enfin, la première chose qu'on a envie de creuser, même si, comme on l'a vu précédemment, c'est pas forcément le cas problématique, enfin, la cause principale. Euh, donc, deux secondes pour ce nœud quasiment, donc presque toute la requête. L'onglet buffers nous indique que, effectivement, là aussi, il va lire beaucoup en mémoire. On déplie le nœud pour voir quel est son détail, le hip scan, et l'index scan aussi dessous, c'est intéressant, parce qu'ils vont souvent ensemble. Voilà, on s'aperçoit que le nombre de lignes, euh, récup... le nombre de lignes removed est de 65%, donc ça veut dire qu'on a viré à peu près les deux tiers des lignes récupérées, c'est-à-dire que c'est un filtre pas vraiment efficace, enfin, pas si efficace que ça, un index, on a peut-être l'envie d'index qu'on pouvait avoir sur d'autres cas, n'est pas forcément aussi évidente ici. Si on regarde par contre les filtres, le... dans MISC, quel était le critère de filtrage, on s'aperçoit qu'on a une recheck et un peu plus bas, on a le filtre, le... Descends un petit peu Pierre, s'il te plaît. Pardon. Voilà, on a le filtre, et là, on est sur le Bitmap scan et donc l'index scan qui est juste en dessous va nous indiquer autre chose, le nœud suivant, et là, l'onglet MISC. Voilà. Euh, pour ceux qui connaissent pas, ce sont des requêtes spatiales, il y a du postgis là-dessous. Le client consiste à, en fait, le problème du client est de chercher où sont ces bâtiments euh, quasiment dans toute la France un ensemble de parcelles donc comment ça se passe ici le bitmap index scan utilise l'index gist qui est sous-jacent pour récupérer un certain nombre de lignes qui ensuite vont être cherchées dans la table et ensuite euh, recheckées. et tout cela prend beaucoup beaucoup de temps parce que les index enfin potentiellement toute la toute la table va être scannée on arrive à un problème euh, d'optimisation alors on sait maintenant que cette requête, euh, je ne crois, crois pas qu'on ait le plan, de, enfin la, la requête précise de celle-là, de mémoire, elle était très très simple. Donc il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas d'optimisation possible en termes de, de critères ou de modification du plan. Il, il, les pistes ont été creuser l'index, est-ce qu'on peut faire mieux, est-ce que l'index est, est cohérent, et ensuite, après, on arrive au niveau fonctionnel, c'est-à-dire... Euh, est-ce qu'on a besoin de rechercher tous les index toutes les, tous les critères tous les toutes les intersections possibles en tout cas on a surtout pu dire au client votre problème c'est que vous recherchez vos tous vos bâtiments vous les recherchez quasiment sur tous les euh, toutes les parcelles qu'il y a dans cette table ce qui était beaucoup beaucoup trop et on a expliqué au moins que le, pourquoi il y avait un CPU donc là le problème n'est pas la requête elle-même peut qu elle fait ce qu'il peut par contre, on arrive à, par contre à un problème fonctionnel. sur quoi a Ok, pointé précis. Excuse-moi, oui. <rire> je te coupe un peu la parole. Euh, il faut qu'on avance un peu, on est limite dans les temps. Donc voilà, on va passer à un exemple suivant. Euh, L'exemple 6, qui est un exemple que, que j'ai moi-même rajouté volontairement, parce qu'il montre un, un exemple particulier. On a une requête qui prend certes 7 secondes, euh, avec un... Voilà, un plan d'exécution. Ben, même si on cherche, on va obtenir des informations qui sont certes intéressantes, mais si on fouille, on a du mal à savoir ce qui se passe. Et... Ok, ça paraît correct. Et là, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a, que... a pas que les nœuds eux-mêmes qui peuvent être intéressants. Si on regarde, c'est cette partie-là. Okay, il n'y a pas forcément de choses intéressantes là-dedans. Par contre, ici, on a le Just-in-Time Compilation qui, lui... A pris beaucoup de temps. Et si on regarde sur les 7 secondes, euh, il y a aussi 7 secondes qui ont été utilisées rien que pour le, le JIT. Et le problème est là. Donc c'est ce que, ce que PEV2 ici met en évidence c'est qu'il n'y a pas uniquement les nœuds et des, des, des, des propriétés, des valeurs de temps, de coûts, de, de buffer dans, le, dans les nœuds eux-mêmes, mais il peut y avoir des informations statistiques plus globales qui sont intéressantes que, que PEV2 peut vous faire remonter. Et dans le cas présent, voilà, c'est le, le GIT qui, a, qui, qui est problématique. Et euh, un de nos consultants a dit, ben, là, le problème, il est là. Et en fait, il ne faut pas, dans ce cas-là, qu'il y ait de, de compilation à la volée qui soit faite. Il a proposé au client de transformer, de modifier le paramètre de configuration de Postgres, GIT Optimize Above Cost, de 500 000, qui a la valeur par défaut à 1 million. Et... Voilà, la réponse du client. On n'a malheureusement pas le plan d'exécution euh, une, fois, une fois ce paramètre modifié. Mais en tout cas, la réponse était là. Euh, C'est le genre d'informations que PF2 peut vous donner également et pour aller chercher des informations supplémentaires. Je pense qu'on a fait le tour. On n'est pas trop mal dans les temps. Euh, vous aurez les contacts que je vais laisser afficher euh, ici et que vous pourrez obtenir euh, par d'autres moyens. Et on peut, je pense, passer aux questions... Je vais couper la présentation et puis euh, revenir à l'un. Je reviens présentateur. On va passer à la phase de, à la phase de questions, si ça vous va. Est-ce que, euh, Robin, tu as eu oui. des questions Alors, à eu, euh, une question euh, qui a été répondue par Christophe. Dans l'exemple 5, est-ce qu'il y a du GIS euh, derrière Donc oui, il y a, euh, il y a du postGIS. Euh, après, on a une question euh, sur l'exemple 4, euh, sur, des questionnements sur le fait que 6 Tera Citero, que octet soit chargé en RAM. Euh, Est-ce que, euh, est que vous pouvez nous éclairer sur cette partie 6 Tera, c'était 170 millions de boucles qui ont chacun récupéré euh, un certain nombre de, de données et au total, ça fait 6 et c'est ça souvent qui n'est pas vraiment visible dans les plans au premier coup quand on les lit en, en texte pur, c'est que cette euh, quantité ensemble bon, s'exprime en, en, en bloc de 8K, et il faut s'amuser à faire la conversion pour avoir une valeur euh, concrète si on peut dire, et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on a effectivement 6 lu en mémoire, et c'est quelque chose de totalement colossal, mais c'est pas 6 téra d'un coup, c'est pas un sexcan de 6 téra c'est euh, 170 millions, un certain nombre de lignes qui font au total 6 téra ce qui prend une masse considérable de CPU également, même si on est en cache. Merci Christophe. Euh, nous avons une seconde question d'Emmanuel de Gauthier. Faut-il privilégier la version Explain ou la version pev 2 en local Est-ce que les deux sont, sont synchronisés en termes de version euh, Alors les deux, mon capitaine. En effet, euh, j'essaie de synchroniser et en général ça se passe plutôt bien. La version que vous allez trouver, pf2.tar.gz, est liée à chaque release. Et je fais des releases quasiment. Enfin, il y, y a très peu de commits dans chaque release. Donc, dès que je corrige une, une erreur ou que je rajoute une petite fonctionnalité dans PF2, en général, je fais une release quasiment aussitôt. Et à partir du moment où je fais une release, vous avez accès à l'archive la, pour pouvoir utiliser PF2 en local. Et en général, dans la demi-journée, je mets à jour explain.alibo.com pour que la version soit synchronisée. Bien souvent, les deux euh, sont, sont synchrones. Merci Pierre. On a une autre question de, de l'utilisateur d'Embélé. Euh, comment faire pour avoir PF2 euh, en local et chez, chez, chez eux, chez nous Et est-ce qu'il est, qu est euh, gratuit ou payant alors, c'est une question que j'ai peut-être du mal à comprendre. Euh, PF2, de toute façon, c'est un logiciel libre et gratuit. Euh, c'est la librairie euh, JavaScript qui se, qui, voilà, qui se charge de faire l'affichage du plan d'exécution et des statistiques et du diagramme, etc. Donc ça, c'est vraiment la partie librairie. J'ai fait en sorte de développer une toute petite application HTML qui permet de l'utiliser en local donc ça c'est ce dont je parlais tout à l'heure, l'archive pf2.tar.gz que vous allez pouvoir trouver facilement, vous allez sur le projet GitHub, et vous aurez un endroit, quelque part, la possibilité de télécharger la version, je crois que j'ai mis USB, on ready, ou je ne sais plus quoi, dans le, dans le README, vous pouvez l'utiliser localement, et ensuite le service explain.anibou.com, vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Alors, J'espère je, je, avoir répondu à la question. En tout cas, euh, oui, le, le service est, est gratuit. explain.anipo.com ne nécessite pas de payer quoi que ce soit pour pouvoir l'utiliser. Je pense que sa question aussi, c'était est-ce qu'il peut le récupérer, le euh, récupérer les sources aussi également Alors, les sources de PEP 2 oui. Les sources de l'archive également. Ce qui n'existe pas encore, que je compte publier un jour, c'est euh, l'application web qui euh, fait tourner, qui tourne derrière explain.alibo.com. Donc, on me l'a déjà demandé, il y a des gens qui veulent pouvoir l'installer dans un réseau local pour pouvoir partager des, partager des plans. Euh, petit, petit avantage qu'a y par rapport à l'archive et l'installation locale, c'est le, le, le partage de plans. Ce que je vais vous montrer tout de suite, parce que ce n'est peut-être pas forcément très clair quand vous êtes sur explain.nalibo.com excusez-moi euh, quand vous êtes sur explain.nalibo.com euh, que vous avez chargé un, un plan d'exécution imaginons que vous ayez chargé un plan d'exécution ici Ici, à partir du moment où vous avez cliqué sur « Submit », j'ai dit que c'était local, c'était dans votre ordinateur, ce n'était pas envoyé sur le serveur. Par contre, si vous avez besoin de montrer ça à un collègue, par exemple, ou à un client, ou je ne sais qui d'autre, euh, il faut appuyer sur le bouton « Share » ici, et le service va enregistrer le plan d'exécution en base et va vous fournir un lien unique, pérenne, et qui va rester euh, voilà, disponible, que vous pouvez partager. Et euh, ce lien-là, vous, vous le copiez, vous le glissez dans un mail, et la personne qui reçoit le mail peut, peut consulter ce, ce, ce plan d'exécution. Merci Pierre. On a une autre question de l'utilisateur Didiane. Euh, sur quel euh, OS peut-on installer euh, PF2 Alors, euh, je vais peut-être réexpliquer encore un tout petit peu. Euh, alors, la librairie PF2 peut être utilisée avec une archive. Il suffit de récupérer cette archive, ici. Non, moi, je la télécharge en direct. Euh, je vais l'extraire, vous ne pouvez pas le voir, mais euh, je elle est extraite sur mon ordinateur. Je prends le fichier index.html qui, qui vient avec, je le glisse, dans mon navigateur, voilà, moi je suis sur mon, sur, sur mon ordinateur ici et j'ai pev 2 disponible. Ça c'est pev 2 on retrouve la même chose qu'il y a dans explain.alibo.com, si ce n'est le partage. On ne peut pas partager ici puisque ça, tout ça c'est vraiment sur mon ordinateur, dans mon navigateur et ça ne va pas plus loin, il n'y a pas de base de données. Ensuite, euh, voilà, ça ne s'installe pas vraiment. Je ne sais pas si je suis clair. J'espère avoir répondu à la question. Je pense que oui. Euh... Du coup, je n'ai euh, pas d'autres euh, questions euh, dans le pool. Euh, je vais repasser la main euh, à Laura. OK, merci beaucoup. Alors, je reviens. Voilà. Donc, euh, merci beaucoup euh, à Pierre, Christophe et Robin aussi pour sa participation. Merci à, à Jean-Paul aussi qui a bien participé euh, au chat. Et bien sûr, à tous les participants. Donc, euh, on a noté qu'il y a des, des personnes qui sont arrivées un petit peu tard, euh, sûrement à cause de contraintes, ou alors euh, il y a des, des personnes qui ont eu des, des problèmes de, de connexion, euh, en tout cas à la, à la session. Euh, je rappelle que ça a été enregistré, donc ce sera euh, rediffusé et vous aurez l'info à travers nos médias. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux euh, avec le hashtag Direct. comme ça vous aurez des informations qui concernent ce sujet en particulier. Donc, euh, je vous redis euh, rendez-vous, à... ah, je vois qu'il y a encore des, des questions. Euh, Est-ce que vous avez une petite minute pour y répondre peut-être je, je veux bien y répondre. Ouais, allez. Je veux bien y répondre. Alors, évolution possible, euh, on va mettre ça au pluriel. Euh, oui, j'ai toujours plein d'idées en tête euh, sur des évolutions possibles de, de, de la librairie PF2, notamment... Euh, falsiter encore un peu plus le travail donc là pour l'instant c'est des données qui sont encore un peu brutes et il y a très peu de conseils qui sont donnés sur comment régler un problème qui apparaît, donc on voit le problème apparaître mais on n'a pas encore de comment dire, de, de solutions possibles. et euh, ça, ça ça peut exister ça demande un peu plus de travail mais on peut arriver à faire ça euh, les autres questions c'est est-ce qu'il y aurait moyen de se connecter sur un serveur Postgres et euh, extraire des, des plans relatifs aux sessions j'ai envie de répondre non parce qu'en fait, la librairie PF2, elle ne, elle ne fait qu'afficher les informations d'un plan d'exécution. Par contre, il y aurait toujours la possibilité, dans une application qui fait déjà euh, de la connexion à un serveur Postgres et ce genre de choses, euh, imaginons une application de monitoring, on pourrait très bien euh, imaginer intégrer PF2 là-dedans. C'est-à-dire que c'est l'application euh, plus globale qui récupère des plans d'exécution associés aux sessions et elle utilise de façon sous-jacente PEV2. C'est dans ce but-là, dans cet objectif-là, que PEV2 avait été imaginé au départ. Et donc ça, c'est des choses qui sont, qui sont tout à fait possibles et envisageables. Mais en tout cas, ce n'est pas pf 2 qui fera ça tout seul. Il y aura plus de choses. PEV2 est finalement qu'une qu librairie qui fonctionne dans le navigateur. J'espère que c'était clair. Merci Pierre. Donc euh, euh, bah, désolé, on va devoir euh, couper court en fait pour essayer d'être dans les temps. Merci encore euh, pour votre participation, que ce soit par écrit, enfin c'était par écrit de toute façon, voilà, excusez-moi. Et euh, vous aurez plus d'informations euh, sur les futurs numéros des d'Anibos Direct à la rentrée. Les sujets devraient être variés, en fait, à partir de septembre. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur, euh, sur les réseaux, euh, entre autres. Et euh, bonne journée à vous. Je vais couper, euh, du coup, l'enregistrement.